...sous le seuil de pauvreté, parfois plus de 50%. Des infrastructures et des services publics souvent sous-dotés et sous-développés par rapport à l'Hexagone. Des taux d'analphabétisation de très élevés et on en vient à se demander si l'État considère ces territoires comme des territoires à part entière de la République et les citoyens des Outre-mer comme des citoyens à part entière ou non. À tel point que la colère monte forcément, à tel point que dans beaucoup de territoires, la question de l'autonomie, de façon plus ou moins poussée, monte, notamment chez les jeunes. La défiance vis-à-vis -vis de l'État central sans racine s'est traduite lors de la dernière présidentielle avec les résultats électoraux. Par exemple, au premier tour, Jean-Luc Mélenchon est arrivé très largement en tête dans les territoires ultramarins. Et au second tour, c'est Marine Le Pen qui est arrivée très largement en tête. Elle a vraiment dominé Macron dans les urnes. Des votes qui marquent un rejet massif de Macron, de l'État central, sur la question du Covid et pas seulement. Euh, aux législatives qui ont suivi il y a aussi eu des répliques. Plusieurs députés indépendantistes ou autonomistes ont été élus. Trois en Polynésie française, deux en Martinique, deux en Guyane. Ça ne s'était jamais vu dans ces proportions-là. Et pour réponse première, Emmanuel Macron, le président de la République, a supprimé le ministère des Outre-mer, puisque ce n'est plus un ministère de plein exercice, mais un secrétariat d'État. Et en plus, il l'a rattaché au ministère de l'Intérieur, ce qui a été vécu, analysé par certains, comme, euh, si la situation, comme une provocation et comme si la situation relevait euh, du maintien de l'ordre en réalité. Macron finalement a reçu euh, les, des élus des collectivités et des parlementaires ultramarins mercredi soir à l'Elysée pour un, pour un dîner. Cette invitation faisait suite à l'appel de Fort-de-France où les territoires des Outre-mer ont alerté sur l'urgence sociale et ont tous indiqué qu'il y avait un besoin de pouvoir nouveau, de compétences nouvelles, de moyens dédiés bien sûr, afin de pouvoir adapter les lois, les règles et les normes dans la finesse, dans le refus de l'absurdité, non pas pour exploser une unicité de la République qui n'existe pas suffisamment d'ailleurs, au demeurant, mais pour être concrètement au service des citoyens dans la finesse des territoires. Alors, et euh, Broderson, vous n'étiez pas invité à ce repas. On se demande, on se demande pourquoi, vu que vous êtes euh, pré président de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur cet appel, et peut-être des réponses reçues, même si vous n'étiez pas là — Oui. Bon, je, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Un, un dîner à l'Elysée en soi, euh, franchement, c'est pas, pas ma tasse de thé. Euh, ça, ça va pas manquer à ma vie. Mais c'est vrai que pour le principe, euh, ne pas convier le président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale à, à une, une réunion qui concerne les Outre-mer, c'est un pour le moins euh, maladroit. Euh, — au-delà de ça, je dirais que ça traduit au mieux une méconnaissance de, des problèmes ultramarins et au pire, une, une volonté délibérée finalement de, de déconsidérer les Outre-mer. On l'a vu avec ce, ce ministère de plein exercice qui devient donc un un secrétariat d'État rattaché au ministère de l'Intérieur euh, comme si les Outre-mer étaient un trouble à l'ordre public euh, je crois qu'il faut rappeler à, à l'État central que avant d'être des textes avant d'être des, euh, des chapitres dans la Constitution avant d'être des lignes budgétaires les Outre-mer c'est des peuples c'est des histoires, c'est des cultures c'est des bassins c'est des bassins géographiques, et c'est ça qu'on n'a pas l'impression que l'État euh, saisisse. Et ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué sous, euh, je dirais, euh, <rire> sous Jupiter, et, et sa vision euh, très, euh, très particulière du pouvoir. Alors, bon, son second mandat, est placé sous le réveil d'une démocratie parlementaire qui avait été un peu oubliée. Donc ça, il faut s'en réjouir. Et il faut espérer que cette démocratie parlementaire retrouvée soit le, le signe d'une un, nouvelle relation entre l'État et les Outre-mer. Voilà ce que je peux dire en, en préambule. Merci. Alors, Victorin Lurel, vous êtes le seul sénateur ce soir et vous êtes le seul socialiste. Aussi, je ne résiste pas à la politesse, à la courtoisie de vous confier de suite la parole. Vous avez été ministre des, des Outre-mer. Qu'est-ce qui dysfonctionne selon vous dans les rapports entre Paris et les Outre-mer euh, Merci. Merci pour euh, l'invitation. Je la la Courneuve, mais euh, pas ici, c'est la première édition, il me semble, c'est ça Oui, c'est la première. Bon, voilà. bon écoutez, j'ai été euh, ministre, j'ai presque tout fait, euh, en tout cas en termes de responsabilité euh, politique. Et pour que les choses soient claires, euh, je suis socialiste, mais mon père était communiste, donc mon éducation est un peu communiste. Et je l'ai euh, toujours dit... Ce qui ne marche pas, c'est, à mon sens, une incompréhension. Pourtant, la France a été une puissance colonisatrice, mais elle a du mal à comprendre la culture des autres. Et ce que vient de dire Brotherson, la France n'admettra peut-être jamais, moi je l'espère, que nous sommes des peuples. Nous sommes des peuples. Nous sommes des nations. Bien sûr, nous sommes des nations sans état. Et je crois avoir été l'un des rares à écrire ça dans deux livres. Nous sommes des nations sans état, nous sommes des peuples. Et, et lorsque vous dites ça euh, dans les hautes sphères, que nous sommes un département parce que ça c'est l'histoire, mais que vous avez affaire à des peuples. La France a eu un impensé, si je veux dire, euh, colonial, comme il y en a un racial. Euh, admettre que la départementalisation est pour beaucoup, y compris mes amis socialistes, que c'est une décolonisation. Ce n'est pas ça. Mais on a du mal à comprendre ça, et que ce n'est pas une décolonisation. Et que. Euh, alors, c'est là que le débat entre nous, en tout cas chez moi en Guadeloupe, quelle est la stratégie lorsque vous admettez. Ce principe, si j'ose dire, euh, un peu, euh, euh, c'est pas une hypothèse, c'est une réalité historique et sociale. J'avoue, euh, Félix est euh, euh, là, euh, le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Euh, j'ai eu avec ses prédécesseurs des débats, notamment Henri Bangou, pour dire que la formation sociale guadeloupéenne est terminée. Il m'avait dit non. Là, je parle en philosophie marxiste. Il m'avait dit non. Moi, j'ai dit moi, c'est une nation. Elle n'est jamais terminée, et ça me rappelait ce que certains écrivaient à l'époque, que vous n'êtes pas encore mûr, vous n'êtes pas encore prêt. Et j'ai entendu dans ce dîner à l'Élysée, et j'ai écrit ça sur un post Facebook, je ne veux pas le commenter, mais le président de la République qui nous répond tous, et qui nous dit, bon, vos difficultés sont une question ontologique et anthropologique. Quand vous entendez ça... Vous vous posez des questions ontologiques, pour ceux et celles qui s'intéressent un peu à la philosophie et aux mots. C'est ontologique et anthropologique. Il y a là, une incompréhension fondamentale qui peut aller jusqu'au au, au, au mépris. Je ne lui fais pas euh, euh, cette accusation-là. Mais enfin, on pèse les mots. Les mots sont des armes qui sont dressées comme un revolver dressé sur votre temple. Et là, euh, il y a cette incompréhension fondamentale. Parce que la France a peur du fédéralisme. Moi, j'ai toujours été un fédéraliste hein, en disant que la France ne sait pas qu'elle est un peu déjà fédérale. Avec la Nouvelle-Calédonie, la France est déjà un pays fédéral. Avec la Polynésie, la France est déjà un, un, un, un, un État fédéral. Mais on a du mal à comprendre que lorsque vous êtes de gauche, vous êtes pour la liberté individuelle, quelles que soient vos orientations personnelles, vous êtes pour la liberté. Mais vous êtes aussi pour la liberté des peuples. Et c'est là que vient le problème entre nous, et je regarde Félix, de dire, on, on refuse tout, on refuse peut-être d'aller à l'Elysée, euh, on est dans le frontal et le confrontationnel, est-ce qu'on peut être, et c'est là que ça devient le mot est grave, gradualiste, en disant nous avons des conditions objectives pour s'émanciper, avons-nous les conditions subjectives pour le faire ah ben, Toute la question est là, et je m'arrête là. Merci. Karine Lebon, est-il encore possible, selon vous, en réagissant à la hauteur des enjeux, que l'État français, que la République française réponde à l'urgence sociale et à la promesse républicaine dans les Outre-mer Alors y compris dans l'Hexagone, il se livre, la République se livre à une soumission logique marchande au lieu de soutenir un aménagement du territoire harmonieux et à une égalité territoriale et entre les citoyens. Et si oui, comment faire tout d'abord, merci de, de m'avoir invité, je suis, très, je suis vraiment très heureuse d'être là et je crois que ça illustre bien la place des Outre-mer que le président André Chassaigne entend octroyer au sein du groupe GDR. Donc merci, merci d'avoir organisé ce débat. Oui, les, les Outre-mer sont en, en demande de, de beaucoup de choses et, euh, et de rattrapage. Au début de cette législature, je me suis un peu énervée dans l'hémicycle parce qu'on euh, a tenté d'introduire un amendement qui, qui alignait euh, des, des aides sur la vie chère. Et on nous a répondu votre amendement introduirait une rupture d'égalité entre l'Hexagone et les Outre-mer. Mais la rupture d'égalité, nous, nous la vivons tous les jours. Je ne suis pas issu du département d'outre-mer le plus pauvre. Mais je peux vous dire qu'à La Réunion, donc qui compte 860 000 habitants, qui est éloigné de 10 000 km de la France hexagonale, le taux de pauvreté est quand même de 37%, même s'il a un petit peu baissé ces derniers temps, il est de 37%. Nous avons un taux de chômage qui est quatre fois supérieur à celui de l'Hexagone. Un jeune sur deux est au chômage, un enfant sur deux est pauvre. Je ne veux pas verser dans le misérabilisme, mais ce sont des faits. Et si on n'admet pas ces faits-là, on ne peut pas avoir de réponse concrète et adaptée à la situation. Et nos réalités sont différentes, mais je ne parle pas que de nos réalités sociales, je parle aussi de nos réalités climatiques. Je parle de tout notre quotidien, finalement. Nous avons des réalités différentes. Et il faut absolument que le continent l'entende. Car sinon, nous courons le risque d'une déconnexion de plus en plus grande entre la population et l'État. Et nous voyons en ce moment, sur notre territoire, apparaître des lois qui ne sont absolument pas applicables chez nous ou alors qui posent de vrais problèmes d'application chez nous. J'ai un exemple très clair en tête. La loi Elan qui a été euh, votée en 2018 euh, empêche toute construction dans le cirque euh, que peut-être vous connaissez parce qu'il est connu mondialement, le cirque de Mafat. C'est un cirque naturel qui est accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. C'est un cirque qui s'est peuplé suite à la migration, on va dire, des esclaves marrons qui ont fui l'esclavage, qui ont fui leur maître, qui ont fui la violence de l'esclavage, ce crime contre l'humanité, et qui se sont donc installés dans un cirque naturel et qui ont commencé à le peupler. Et qui aujourd'hui il y a toujours des gens qui vivent à Mafat, il y a des écoles, il y a des gîtes, il y a environ un millier d'habitants, et il y a cent mille touristes tous les ans. Et depuis la loi est lente, donc depuis la fin de l'année 2021, il est impossible de construire à Mafat. Donc les habitants qui y sont ne peuvent plus ni construire ni rénover d'ailleurs. Et ça pose de réels problèmes. Donc nous avons tenté à de nombreuses reprises, et notamment lors de la loi 3DS, de faire entendre la spécificité de Mafat. On nous a dit que notre amendement était un cavalier législatif. Nous n'avons jusqu'à présent obtenu aucune réponse concrète sur cette adaptation qui est nécessaire. Alors au niveau local, nous travaillons évidemment à essayer de, de changer un petit peu les choses, de changer euh, le scope pour l'intercommunalité par exemple, pour essayer d'exploiter le flou de la notion de village. Mais il faut se rendre compte que cette situation est unique au monde. Mais si on n'entend pas notre spécificité... Eh bien, le, la population ne se sent pas comprise. Et c'est là qu'on a un risque de rupture. Merci Jean-Victor Castor. On a parlé cette semaine de, de, de, des lois qui sont inapplicables aussi, euh, parfois en Guyane, notamment en ce qui concerne les, les petits pêcheurs à qui on impose... Euh... Dites-moi si je me trompe, un logiciel à 3000 euros parfois. Parce que... bon, bref, vous en parlerez si vous le souhaitez. Et la semaine dernière, euh, on a écrit d'ailleurs dans l'UMITÉ il y a eu plusieurs drames en Guyane, jusqu'à 3 assassinats par jour, une situation très violente. Il y a eu des, des manifestations à Cayenne euh, contre cette violence. Donc, quelle est la situation sur place, notamment la situation sociale aussi Et quel est le ressenti des Guyanais Et à quelle maîtrise de leur destin ils appellent Alors, je, euh, je commence par vous dire bonsoir à tous. Merci encore pour cette possibilité de d'expliquer ce qui se passe chez nous parce que les gens connaissent la Guyane au travers de coraux, de la fusée mais malheureusement la Guyane ce n'est pas ça, la Guyane c'est un grand pays c'est la surface du Portugal ou de l'Autriche quasiment nous avons l'une des plus grandes puissances mondiales à côté de nous, le Brésil et nous sommes sur le plateau de Guyane euh les Français sont arrivés, ou comme les Hollandais sont arrivés, ou comme les Portugais sont arrivés, ou comme les, les Espagnols sont arrivés, puisqu'on a eu tous ces pays qui ont colonisé la Guyane. J'aurais pu être espagnol, j'aurais pu être Hollandais. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu la Guyane hollandaise, il y a eu la Guyane britannique, et ces deux territoires, ces deux pays sont indépendants depuis les années 70. La Guyane est le dernier pays qui n'a pas accès, qui n'a pas eu accès à sa souveraineté sur le continent sud-américain. Nous sommes le seul. Donc quand toutes ces personnes sont arrivées, il y avait des gens qui habitaient. Il y avait donc ce qu'on appelle les peuples autochtones. Ils ne sont plus que 5000 aujourd'hui sur notre territoire. C'est un, un génocide qui s'est qui fait par la violence, la violence militaire, qui s'est fait par la violence, on va dire, en termes de choc civilisationnel, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Vous devez savoir qu'en Guyane, le taux de suicide chez les populations amérindiennes est 8 à 10 fois supérieur à la moyenne française. 8 à 10 fois supérieur. Énormément chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Il faut savoir que les, les Amérindiens caraïbes, à l'époque, quand ils refusaient justement donc, euh, cette forme d'esclavage, hein, ils se jetaient des de falaises. Donc c'est une forme aussi. Euh, de, de résistance. On peut faire mourir, on peut faire se suicider face à des situations qui sont des situations insupportables. Euh, moi, j'ai fait campagne sur deux points. Sur la question donc de l'autonomie et sur la question donc de la restitution des terres. L'État se dit, se dit propriétaire des terres de Guyane. 90% des terres sont propriétés de l'État. C'est-à-dire que vous êtes maire, vous voulez construire une crèche vous devez aller demander à la préfecture au service des concentrés de l'État une parcelle de terre et vous devez la payer. Vous êtes un jeune dans un lycée agricole, vous quittez le lycée agricole, vous, êtes, vous avez entre 3, 4, 5 ans de procédures administratives pour avoir une parcelle de terre. 70% des jeunes qui sortent de ces promotions abandonnent parce qu'il y a trop de bureaucratie et surtout il y a trop d'interdits. Vous êtes artisan, vous êtes obligé de, de mener votre activité dans votre domicile. Parce que chaque fois que vous faites des demandes de parcelles de terre, c'est trop compliqué, ce n'est pas possible, etc. Mais il faut savoir aussi que la France a toujours considéré le territoire de la Guyane comme un territoire qui n'existait pour les Guyanais que sur le littoral. Et donc, il y avait deux gouverneurs à l'époque en Guyane. Il y avait le gouverneur qui s'occupait des administrés et il y avait le gouverneur qui s'occupait de la partie la plus riche de la Guyane, ce qu'on a appelé le territoire de Linini. Et il a fallu des batailles parlementaires pour que cet anachronisme disparaisse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque, ça s'est passé avec François Mitterrand à Rio. Ils ont décidé de manière unilatérale au nom d'une cause juste, au nom de la question de l'environnement, de faire en Guyane d'installer un parc national qui occupe la quasi-totalité du territoire guyanais. Non, entre les réserves naturelles les parcs national, les zones INEF, les... enfin, vous avez toutes sortes de réglementations au nom de la protection de l'environnement qui empêchent les communes, qui empêchent la collectivité territoriale d'aménager ce territoire. Il n'y a quasiment pas de route. Il y a trois routes nationales en Guyane. Elles sont toutes dans un piqueux état. Et d'ailleurs, des jeunes du... des communes de l'intérieur ont monté un collectif pour le désenclavement de la Guyane. Moi, j'ai été élu régional de 1998 à 2004. Il a fallu se battre et la préfecture de l'époque, le gouvernement de l'époque et l'Europe nous a dit « Vous n'aurez pas un centime pour construire la route entre Saint-Laurent et Apatou. » Il a fallu que la collectivité régionale utilise ses fonds propres pour réaliser ces 60, 60 km de route. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a toute une partie de nos populations qui ne peuvent pas donc, circuler dans le pays. Et ça, ça se traduit par des drames. Donc, je le disais récemment, une jeune fille à trois sauts, pour aller à trois sauts, il faut à peu près, en saison sèche, trois jours de cabo, de pirogue. Elle était enceinte, elle a fait une simple chute, le temps de la ramener à Cayenne, à l'hôpital, elle a perdu son bébé et elle-même est décédée. 23 ans. Ça, c'est le quotidien de ces, de ces personnes qui vivent dans l'intérieur. Donc, moi, je, je n'ai pas peur des mots forts, c'est une forme de crime. Le crime contre l'humanité avec le génocide des peuples amérindiens, le crime contre l'humanité avec la traite négrière, ça se poursuit chez nous. Parce que l'État français est illégitime pour considérer qu'il puisse être propriétaire des terres. Je vous rappelle que, enfin, je vous le dis, vous ne le savez pas, le maire par exemple de la commune de Camopi, qui est une commune autochtone, principalement autochtone. Ils ont demandé 150 hectares. La, la Guyane, c'est 8 300 000 hectares. Ils ont demandé 150 hectares. Ça a été refusé. Pour faire quoi Pour construire des écoles, pour mettre des équipements, pour installer des personnes. C'est ça la réalité de la Guyane. Mais c'est ça notre combat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un territoire fonctionner qu'avec des interdits, vous êtes tous les interdits qu'on nous impose ce sont des interdits qui entravent le mode de vie des gens, donc des peuples ancestraux qui entravent le mode de vie donc de ces marrons qui ont, qui ont quitté à l'époque aussi parce que nous avons de véritables communautés marronnes chez nous et qui se sont bien organisées et elles aussi elles souffrent de ça parce que souvent elles sont dans l'intérieur aussi et puis vous avez les Guyanais de manière générale dans toute leur diversité qui n'arrivent plus avec tous ces interdits, vous ne pouvez plus chasser, vous ne pouvez plus pêcher par contre, la Guyane est pillée depuis près de 30 ans. cest avec ce qu'on appelle la clandestine or, c'est un terme qu'on utilise, en fait ce sont les clandestins qui viennent notamment du Brésil et qui pillent les richesses, toutes les richesses et notamment les richesses orifères de la Guyane. Entre 10 et 15 tonnes d'or pillées depuis 30 ans chaque année. 10 et 15 tonnes d'or par an. Hein et les orpailleurs guyanais, on les a fait disparaître petit à petit, à coup de mesures administratives. C'est la même chose pour la pêche. La pêche, le milieu halieutique, la Guyane a beaucoup de poissons. C'est la même chose. On ne peut pas pêcher. Par contre, vous avez des multinationales coréennes qui viennent dans les eaux avec 40, 50, 70 chalutiers et qui pêchent. Avec des filets dérivants. C'est ça la réalité de la Guyane. Donc je ne veux pas être trop long. Je voulais simplement vous donner quelques exemples. Mais je vous ai peut-être parlé de 3% des problématiques guyanaises. On ne peut plus. Nous sommes étouffés par cette forme d'administration à 7000-8000 kilomètres et c'est la raison pour laquelle à l'unanimité des élus, tous les élus parlementaires, euh, élus de la collectivité territoriale et l'ensemble des maires et des EPCI ont pris position pour une autonomie. Euh, euh, avec un article propre dans la Constitution. C'est la, par... la raison pour laquelle nous souhaitons profiter de la révision constitutionnelle des CANAC pour pouvoir avoir un article qui nous permettra d'avoir le pouvoir de décision pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Merci beaucoup. Ma Marcelin Nadeau, le, le ressenti des martiniquais vis-à-vis euh, -vis de l'état central ces dernières années, c'est notamment lié au scandale du chlordécone, on aura l'occasion d'en discuter. Est-ce que cela participe à une, une volonté de s'émanciper et de maîtriser autrement le destin des Outre-mer alors, je voudrais déjà remercier vraiment le groupe GDR de cette initiative, notamment André Chassaigne, et l'Organisation de la Fête de l'Humanité, et saluer d'ailleurs la présence effectivement du secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Alors, il est évident qu'il faut bien comprendre, si on parle du thème, l'aspiration assimilationniste, elle correspondait à quoi Parce qu'en en fait, hormis la relation dont on parle aujourd'hui entre l'État français et nos peuples et nos nations, il y a quand même à l'intérieur de nos sociétés une véritable lutte des classes moyenâgeuses. C'est vrai qu'il y a une caste qui occupe une position, et c'est parce que nos aïeux aspiraient à l'égalité pour combattre justement le pouvoir de cette caste qu'ils ont pensé que l'assimilation pouvait être une solution. Aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que ce système assimilationniste est en bout de course, à bout de souffle. Et la question fondamentale que l'assimilation prétendait régler, elle, elle ne pas réglé. l'a pas réglée. Aujourd'hui, la caste béquet pour ne pas la nommer, a su en fait se positionner pour avoir les faveurs de l'État. Et comme on dit en créole, la relation béquet état français, c'est « béché en « canne-bétché », c'est-à-dire le bœuf du béquée dans les cannes du béquée. Donc il y a cette relation qui fait que, qu'effectivement, il y a un bloc hégémonique étatique eh bien, qui euh, bloque la société. Évidemment, il y a eu des évolutions. Des évolutions liées à l'audace de nos élus. Il y a eu des évolutions. Mais des évolutions liées à une lutte de classe qui existe chez nous. Il y a des combats syndicaux qui se mènent. Et grâce à ces combats syndicaux, il y a effectivement des évolutions. Mais cela ne règle pas tout. Parce qu'effectivement, et cela a été reconnu par une assemblée et un congrès de Martinique, l'un des premiers, les, les élus majoritairement ont dit que nous sommes un peuple et nous sommes une nation. Et s'il y a un principe fondamental quand on parle de peuple et de nation, c'est bien le droit à l'autodétermination. Donc nous avons le droit à l'autodétermination. Maintenant, cette autodétermination peut prendre des formes multiples. Il est évident que Victorin Lourel l'a évoqué depuis 1956. Césaire avait déjà envisagé la, la, la, la, la, la, la modification, la refonte de l'État français comme un État fédéral, ça ne s'est jamais fait, mais je crois qu'effectivement, bon, même si on peut dire que certains parlent d'archipel français, etc., mais je crois qu'aujourd'hui, la question, effectivement, de pouvoir d'agir est fondamentalement posée. Et ce dont il est question aujourd'hui... Et je crois qu'avant, et c'est de moi, on vous parliez tout à l'heure, du rendez-vous à l'Elysée. Pour moi, le rendez-vous à l'Elysée est un non-événement. Avant, je parle du principe que ce n'est pas le, ni Macron ni qui que ce soit qui sont en mesure de régler nos problèmes. Et de toute façon, la question aussi de la réponse à nos attentes et à nos demandes, ne dépend que de nous, de notre capacité à nous organiser et nous unir. Et je voulais dire autre chose. On a connu notamment, je suis là euh, notamment invité dans une fête du Parti communiste. Il fut une époque où il y avait cette relation fraternelle fondamentale et de solidarité entre les communistes français et par exemple les communistes martiniquais. Euh, on connaît les relations à l'époque de Marcel Manville et du Parti Communiste. On connaît la mobilisation de certains nombres d'ouvriers, notamment au moment du procès à Bordeaux des 16 de basse -Fouette. Et je crois fondamentalement que si cette question d'autodétermination c'est avant tout notre problème, le problème fondamental, et c'est ce combat qu'il faut mener, ce que nous attendons des progressistes français, qu'ils soit à nos côtés pour combattre justement eh bien, le colonialisme français et tous ces, semons, ces, ces conséquences et toutes les formes que ce colonialisme-là peut prendre chez nous. Donc ça dépend de nous mais ça dépend aussi de votre capacité à vous mobiliser pour être à nos côtés au droit du principe fondamental qui est le droit à l'autodétermination. Et pour prendre la question du chlordécone, c'est bien évidemment de cela qu'il s'agit. Le chlordécone, il n'est pas tombé du ciel. Voilà l'exemple le, le, voilà même de cette complicité entre une caste qui monopolise les terres, qui monopolise l'économie, dans sa capacité à négocier avec l'État français d'avoir des dérogations pour empoisonner un peuple, empoisonner des sols, empoisonner l'eau, empoisonner la mer. Voilà un exemple fondamental des conséquences dramatiques de cette complicité entre l'État français et la caste béquée. Et justement, aujourd'hui, il s'agit pour nous de dépasser ce modèle qui est à bout de souffle, qui de toute façon va retomber. Hier, c'était le chlordécone, et il faut pas parler du cocktail de pesticides, parce que c'est pas fini, les pesticides. Et je me souviens, en tant que maire, avoir pris un arrêté pour deux hommes, parce qu'il y avait un abus, justement, de produits, euh, de, de, de produits chimiques, phytosanitaires. Eh bien, mon arrêté a été retoqué, avec une motion de la Chambre d'agriculture qui soutient, effectivement, et bien, la caste béquet chez moi. Pourquoi Parce que ce qui les dérangeait dans mon arrêté, c'est qu'ils pouvaient gêner les importateurs de produits phytosanitaires. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Bon, Victor lui aurait lancé quelque chose sur la question du sucre. Et bon, il a même répondu une proposition de loi, un projet de loi, enfin, qui a été voté d'ailleurs sur l'égalité réelle. Alors, etc. Je veux dire que donc, tous ces problèmes d'égalité sont encore posés et tout, ces, tout, tout ce système-là entraîne des dérives. Et c'est pour ça que la question de l'évolution institutionnelle n'est pas, parce que des fois, les, les peuples sont réticents chez nous parce qu'ils pensent que c'est une simple question, de, simple question de pouvoir. Ça n'est pas une simple question de pouvoir. C'est conquérir des espaces de, sou de souveraineté pour transformer nos pays en profondeur, y compris sur la question des inégalités qui, encore, travaillent nos sociétés. Merci. Moi, je me souviens vous m'aviez raconté une fois comment le, la, euh, la Polynésie française était sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU et ça a été retiré dans la discrétion de la vie totale. Sans que personne ne soit au courant, mais je voulais vous demander, euh, vous défendez de manière générale euh, l'autodétermination des peuples et une décolonisation responsable de la Polynésie française avec la création de nouvelles relations entre la Polynésie et la France. Est-ce que c'est un modèle selon vous qui peut être gagnant-gagnant dans le respect de tous Je crois que il faut aujourd'hui que l'État français réalise que 80% du, du, du territoire français. Est, il est issu de la colonisation quand on dit la France est la deuxième puissance maritime rien que la Polynésie c'est 45% de cet espace maritime vous ajoutez la Calédonie on est à 70% vous rajoutez les autres outre-mer, on est à plus de 90% euh, et donc il faut assumer cet héritage colonial et il faut, nous ce qu'on propose à l'état français c'est de c'est de réussir une, une vraie décolonisation. C'est-à-dire que, si on regarde bien l'histoire de France, la décolonisation française, elle est tachée de sang. Elle ne s'est pas faite dans la, dans la douceur. Et, et le modèle qu'on propose aujourd'hui, c'est de sortir de cette vision patrimoniale et paternaliste, avec la métropole... Euh, d'où tout doit partir, euh, à laquelle, finalement, les Outre-mer doivent être attachés et, et, et, et ils doivent, finalement, vivre à la même pulsation obligatoirement que la métropole. Et ça, c'est du délire. Les Outre-mer ont chacun leur tempo. Ils, nos peuples ont chacun leur pulsation. On a même des visions du temps qui sont totalement différentes. Vous savez que chez nous, en Polynésie, le passé, on le place devant. Et le futur, on le place derrière. Pour, pour vous, c'est juste incompréhensible. Mais pour nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Parce que le passé, on le connaît. Donc, il est devant. On peut le voir. Alors que le futur, il est derrière puisqu'on ne le voit pas. Vous voyez Donc, rien que ça, ça, vous, ça ne nous place pas sur la même pulsation que la métropole l'hexagone, je préfère dire l'hexagone parce que euh, le simple fait d'utiliser ce terme de métropole a des relents coloniaux. Alors, nous ce que nous proposons, c'est d'abord déjà d'acter le principe du droit à l'autodétermination des peuples. C'est aussi, comme ça a été évoqué, d'accepter quelque part que la France est déjà une république fédérale aujourd'hui qui s'ignore avec une diversité des statuts dans les Outre-mer qui est incroyable et qui pour le coup doit être euh, tout de même euh, notée et, et versée au crédit de la, de, la, de la constitution, de la souplesse de la constitution française. La France est quand même une république au sein de laquelle il existe une royauté. Royaliste c'est une royauté. Et vous avez la, la Nouvelle-Calédonie qui vote ses propres lois. Vous avez euh, la Polynésie avec un statut d'autonomie élargie. Donc, c'est d'ores et déjà une république fédérale, la France aujourd'hui. Pour revenir à cette anecdote de la, la désinscription de la Polynésie, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je vais dire la Seconde en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, euh, les Nations Unies se créent, et elles se demandent quelles, quelles ont été les causes de la Seconde Guerre mondiale. Et l'une des premières conclusions, c'est de dire, c'est ces impérialismes qui étaient en concurrence, qui ont créé quelque part la Seconde Guerre mondiale, et donc s'ensuit le mouvement de décolonisation. Et chaque grande puissance coloniale accepte d'inscrire sur cette liste qui est établie en 1946, ses colonies. Donc la France inscrit les siennes, l'Allemagne, tous, tous les grands pays. Et nous, ce qui est frappant, c'est de voir qu'on est retiré de cette liste, non pas par une décision de l'Assemblée Générale, mais au terme d'un lobbying en coulisses du ministère des Affaires étrangères français. Alors que normalement, à l'ONU, ce que l'Assemblée Générale fait, seule l'Assemblée Générale peut le défaire. Et on est, on est retiré de cette liste en quelle année en 1963. Alors pour la plupart d'entre vous, c'est une année comme une autre, mais en Polynésie, c'est l'année de l'installation du CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique, qui va donner suite, finalement donner naissance à 30 ans d'expérimentation nucléaire, 193 essais, plus de 600 fois l'équivalent de Hiroshima en expérimentation nucléaire qui sont menés en Polynésie. Donc, vous voyez, pour nous, ça, c'est du néocolonialisme. De retirer la Polynésie de cette liste pour permettre que les essais nucléaires se déroulent sans encombre, c'est du néocolonialisme. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, puisque nous sommes réinscrits depuis 2013 sur cette liste, ce que nous proposons à l'État, c'est de s'asseoir autour d'une table et de fixer ensemble, finalement, non pas, on ne vient pas demander à l'État l'indépendance, ce n'est pas à l'État de décider, c'est aux Polynésiens, comme ce sera aux Guyanais, aux Martiniquais, à tous les, tous les peuples d'outre-mer. C'est ça le, le principe de l'autodétermination, c'est que c'est les peuples infinis qui doivent décider. Mais il faut, encore faut-il mettre en place un processus équilibré, parce que si l'État est jugé parti, ce processus ne sera jamais équilibré. Il sera biaisé par nature donc c'est ça nous la proposition qu'on fait et votre question c'était est ce que ça peut être gagnant gagnant mais bien évidemment parce que le mouvement indépendantiste polynésien je, je ne veux pas m'exprimer par mes collègues mais ce n'est pas un mouvement de ce n'est pas un mouvement anti français nous nous considérons que le, le peuple français est un grand peuple que la nation française est une grande nation mais ce que nous voulons, c'est pouvoir avoir des relations d'égal à égal, des relations de coopération, et non pas des relations de subordination, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà ce que nous proposons à l'État. La France, c'est notre colonisateur, mais aujourd'hui, c'est notre partenaire historique. Demain, si la Polynésie, si les Polynésiens décident d'aller vers l'indépendance, la France restera un partenaire privilégié, Bien évidemment. Et elle a tout intérêt à avoir cette relation privilégiée avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie, parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a vu son Paris-Centre se déplacer de l'Europe vers la zone Pacifique. Et donc, pour nous, c'est. Effectivement, une relation gagnant-gagnant que nous voulons proposer à l'État, mais encore faut-il qu'il puisse se débarrasser de cette sédimentation jacobine qui s'est opérée dans ses appareils, Ah, C'est un coup de l'État colonial. Euh, donc se débarrasser de cette sédimentation jacobine qui existe dans les appareils de l'État et encore euh, parfois euh, dans l'exécutif au plus haut niveau. Voilà. Il remarche, oui, merci. Monsieur, monsieur Lurel, je voulais vous, vous poser une question sur l'eau. Évidemment, vous êtes tous, euh, tous et toutes libres de rebondir à chaque fois. Si vous, vous voulez rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit, n'hésitez pas, au-delà du, du déroulé que j'avais préparé, Donc il est libre. De... Voilà. Mais euh, je, je voulais vous poser une question sur l'eau. Euh, c'est un double problème en Guadeloupe. D'abord, il y a la question de l'accès à l'eau puisqu'il y a de très nombreuses coupures, c'est récurrent. Or, l'eau est indispensable à la vie, comme chacun sait. Et ensuite, il y a la question de la montée des eaux euh, liées au réchauffement climatique qui menace directement le territoire insulaire qui est, qui est le vôtre. Comment faire face à ce double défi aujourd'hui et comment l'articuler dans la relation qui existe entre la Guadeloupe et Paris Je répondrai à cette question-là, mais après avoir entendu euh, mes collègues, j'aimerais réagir. Euh, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais moi, je ne vais pas pointer euh, tous les méfaits. On les connaît, les inégalités, les injustices, les discriminations, l'appropriation euh, euh, des terres... Euh, Bon, Mon problème à moi, c'est notre peuple à nous. Lorsqu'on en parle, on voit tout ce que ne fait pas le pouvoir central, la France. Pour le moment, on est dedans. Et quand on se pose la question, que faisons-nous C'est ça la, la question fondamentale. Que faisons-nous en tant que peuple on est d'accord sur euh, le principe de départ. Ce sont des peuples, ce sont des nations, pour le moment sans État, ils ont le droit à l'autodétermination. Et puis on se pose la question, mais c'est le peuple qui décide. Si le peuple, l'autodétermination c'est ça aussi, si le peuple décide de rester 100 ans, 1000 ans euh, français, eh qu'il le puisse. S'ils décident de parti que la France comprenne ça et ne s'y oppose pas parfois militairement, avec des doctrines d'emploi des forces de sécurité qui sont fort différentes là-bas euh, qu'ici, même si Macron a changé la doctrine d'emploi des forces. On l'a vu avec les, les Gilets jaunes. J'invite les élus d'ailleurs à s'intéresser à l'historique et à la réalité de l'emploi euh, des forces, euh, qu'ils soient militaires ou policières ou gendarmesques, euh, de, de, de s'intéresser à ça, parce qu'on voit les différences. Mais que faisons-nous Et c'est là que j'ai un problème avec Félix, Mila, de dire, euh, puisque le politique a renoncé, les partis politiques ne font plus leur travail, et j'en sais quelque chose dans mon parti, on n'est plus aussi militants euh, qu'avant, on a laissé d'autres extrêmes envahir la scène. Que faisons-nous euh, lorsqu'il s'agit de discuter est-ce que euh, comme ça se passe chez moi en tout cas bon voici un peu à Martinique et Nadeau me dira si je me trompe les politiques n'étant plus tout à fait là décrédibilisées, la confiance n'existe plus ce sont des corps intermédiaires qui ont envahi la scène et notamment les syndicats, moi je suis de gauche et on reprend les syndicats, mais on voit euh, ce qui se passe les élus ne sont plus entendus ils ne sont plus suivis il n'y a plus de parti, même tu n'aimes n'aime plus le Mots de parti guide ou de parti presse, comme on disait à, à l'époque, il n'y a plus d'avant-gardisme, il y a un suivisme qui se fait euh, en écoutant une certaine opinion qui se euh, euh, euh, euh, lit sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est quelle trajectoire, quelle stratégie pour une émancipation Ça peut être une forme d'autonomie, même si les structures fondamentales restent les mêmes. C'est pourquoi il faut s'attaquer aux structures, aux lois d'établissement, à la liberté d'établissement, à l'emploi local sans pour autant sombrer dans je ne sais quel communautarisme ou racisme. Le problème se pose. Que faisons-nous en termes stratégiques? On n'a pas trouvé la solution. Parce qu'on écoute une opinion, on est dans une démocratie d'opinion et donc. Donc, il euh, y a plus de leadership euh, euh, des, euh, euh, des partis. Vous votez dans votre pays pour des députés autonomistes ou indépendantistes. Quand vous consultez le peuple... Eh bien, euh, ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi moi, je suis plus modéré j'ai eu à dire en Guadeloupe, seule la modération est révolutionnaire. Seule la modération. Pourquoi C'est par gradation. C'est par prise de conscience. Et je viens de lire là où il y a la volonté. Il y a un chemin. Et que donc, euh, c'est les prises de conscience. C'est le travail d'éducation populaire qu'on ne fait plus. Et donc c'est les réseaux sociaux, c'est les journalistes qui font euh, le job. Et nous, on ne le fait pas. Et donc aujourd'hui, Macron vous dit, ah ben, puisque vous protestez, puisque vous êtes dans la protesta... Et il n'y a pas de stratégie à terme, ne n'est pas organisé. Et on a vu en Guadeloupe comment ça s'est passé dans tous les, les, les grands mouvements populaires qu'on a eus en 2009 et récemment en novembre et en décembre. Vous avez une division du travail qui se fait entre les partis politiques qui sont inertes et qui sont afones, Et vous avez les syndicats qui sont dans la rue. Et certains vous disent très clairement, la rue avant les urnes. Moi ça, je, je suis prudent je le dis très clairement, quelle que soit l'abstention et la faiblesse démocratique je reste prudent en disant, moi je crois encore que le décideur, en dernière instance c'est le peuple, quelle que soit son expression ou son adhésion c'est d'abord ça, de faire la conquête des esprits je suis Gramscié. Gramsci, ce qui se passe dans les têtes se traduit après dans les urnes donc c'est une conquête culturelle qu'il faut faire et donc une conquête de conscience qu'il faut faire et là on ne l'a pas fait, en tout cas chez moi en Guadeloupe, on parle beaucoup Beaucoup parlent et quand il s'agit de dire aux gens, eh bien, euh, il faut peut-être croire à la science, au progrès ou à la médecine. Hein? Non, non, on est anti-vax. Moi, j'ai pris une position courageuse. On m'a menacé de mort au fois. Quand on dit c'est une nation, il n'y a qu'un Christian Céleste, c'est bientôt est bien, là. Christian Céleste, ancien secrétaire général du Parti communiste, qui a commenté ce que j'ai dit à Ah ouais, on disait que c'est un réactionnaire, un conservateur, mais il a écrit ça dans deux livres. C'est un peuple, une nation, doit l'autodétermination, qu'on ait des emblèmes, etc. À Porto, qui tous les 15 ans, 20 ans, les états les consulte Porto Rico voulez-vous euh, être indépendant ou être un état américain eh bien, malheureusement, parce que le travail subjectif de propagande, d'éducation, de conviction n'a pas été fait, eh bien, les indépendantistes le ne ont presque disparu. C'est nous à faire le travail. On accuse la France, que fait-on pour qu euh, euh, euh, avoir la conquête C'est vrai que les choses ont changé à Paris et en France, avec la montée de la xénophobie, de l'immigration, une conception, et on voit ça même à gauche. Euh, euh, le marqueur, c'était la laïcité, aujourd'hui, c'est euh, euh, autre chose. Et il y a cette impensée française sur le colonialisme. Si vous parlez d'intersectionnalité en France, même dans mon parti, vous vous faites jeter. Si vous parlez de, de, de dire mais il y a des discriminations, il y a du racisme, etc. Le peuple français ne l'est pas. On le voit d'ailleurs dans, dans les relations personnelles et interpersonnelles. Mais il y a là, un impensé à gauche comme à droite parce que non, non, c'est l'unité du peuple français. C'est Jacobin, on ne peut pas aller plus loin. Alors moi j'ai décidé en modération de dire, Macron même s'il nous propose comme hier Hollande ou d'autres si nous propose quelque chose qui soit mieux, même à minima, par rapport à ce que nous avons, j'accepte j'accepte de dire, le repas il est ce qu'il est, et c'était une faute à mon sens euh, symbolique euh, que de faire ça, sous les ors et on vous donne euh, de bons repas très bien, et c'est mal vu euh, chez nous mais j'y vais, et je posais très clairement la question, êtes-vous oui ou non d'accord pour que nous soyons dans la révision constitutionnelle parce que pourquoi, nous sommes pollués euh, enfin pollués, parce qu'on demande des débats, mais on met la charrue avant les bœufs, vous êtes dans la République française pour le moment, vous vous devez faire bouger les choses à l'état central et c'est sa constitution et l'article 73 avec la seule notion d'adaptation, avec une interprétation restrictive du conseil constitutionnel, vous ne pouvez rien faire, on vous dit eh ben, prenez des habilitations, j'ai fait 29 lois de région, plusieurs décrets, des, des, des, des quarantaines de, de décrets, ça a fait bouger quoi pourtant Je suis assez fier de ce que nous avons fait mais c'est vous qui payez d'ailleurs puisque en décentralisation l'état vous donne une compensation lorsque vous devrez une habilitation c'est vous qui dépensez et on ne vous connaît pas donc un amendement coûtera moins cher si on était d'accord. Je fais 37 propositions pour changer cette hégémonie, cette vision un petit peu impérialiste et de supériorité que nous avons. Nous sommes le plus grand pays du monde, le pays de la liberté en oubliant l'Angleterre avec la Magna Carta, en 1977 les états unis etc., etc. Donc on est le plus grand pays universaliste. Et quand on vient dire, mais il y a d'autres cultures, est-ce que votre culture qui a colonisé la moitié du monde, vous pouvez comprendre qu'il y a des différences et que ça peut se penser différemment tout en en étant ensemble, et bien là on a un problème d'incompréhension. Et c'est là que, oui, Hugo disait, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. On lutte, mais on n'a pas de stratégie finale pour dire que ça doit aboutir à quelque chose. C'est tout le problème. Et la NUPES a fait un truc qui est très bien. Et, et j'ai été prudent, j'ai observé, je suis trop long, mais euh, j'ai observé une chose. On a fait l'union des gauches. Mitterrand fait ça avec le Parti communiste, avec tout le monde Bon ok, très bien Maintenant on veut faire l'union populaire c'est-à-dire l'union du peuple. Je le prends au sens précis et premier du terme. De dire, est-ce que la gauche sait au peuple français Et qu'il vote euh, euh, Le Pen, ou qu'il vote à l'extrême gauche, Qu'il le peuple français. Est-ce que la gauche peut inventer un populisme de gauche Pourquoi laisser le monopole au populisme de droite, donc autoritaire et tout ça Est-ce que nous, on sait se raccrocher, se relier aux masses mieux qu'on on ne l'a fait jusqu'ici avec euh, ce que l'on voit la déshérence, la désespérance on a ce travail là, plus encore là-bas euh, euh, euh, euh, qu'ici, de prendre conscience que oui, il faut être lié aux masses, qu'il faut avoir le courage de dire la vérité aussi, et ne pas flatter dans le sens du poil parce que c'est de la démagogie ça, être responsable c'est dire la vérité, seule la vérité révolutionnaire alors sur, l'eau, bien sûr c'est les problèmes quotidiens, même ici dans euh, dans la métropole, j'ai fait un un amendement pour supprimer ce mot là, j'ai été rejeté, euh, on m'a dit non, euh, sur l'article 75 la France passe des accords de partenariat pour améliorer les civilisations, j'ai dit mais non, mutuellement, euh, non non non la France améliore les civilisations des autres, parce qu'on est porteur de lumière mais ça veut dire aussi Lucifer ce truc là mais bon, je ne veux pas dire ça comme ça mais en latin c'est ça, on a là un vrai sujet un sujet parce que et la gauche et la droite quand et, et les députés ne parlent pas assez. On proteste et j'ai bien vu, il nous reste la colère dans les affiches euh, euh, de la fête. Il nous reste la colère. Ok, moi je veux penser, je veux avancer et je crains une seule chose c'est de m'arrêter. Avance lentement mais avance. Voilà. Et Macron a répondu quoi sur la révision constitutionnelle Oui, il a répondu très apparemment, clairement. Mais moi, de la parole aux actes, j'attends et je dis, on reste vigilant sur, euh, sur l'affaire. Mais c'est l'ontologique et l'anthropologique qui m'a gêné. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Il faut lire quand Il faut lire tout ça, les philosophes, pour voir que c'est pas très glorieux tout ça. Hein. C'est pas très euh, bon. Donc oui, on verra bien. <rire> euh, Karine Lebanon parle. Bah, vous pouvez évidemment répondre à tout ce qui s'est dit, mais sinon je. Vous les... Cette question, On parle beaucoup des inégalités euh, entre les territoires des Outre-mer et l'Hexagone, mais il y a aussi, ça a été euh, évoqué tout à l'heure par Marcelin Nadeau, des inégalités gigantesques au sein même de chaque territoire ultramarin. Il a parlé de lutte des classes, lutte des classes qui existent, des disparités souvent issues de restes, de persistance, des enrichissements de quelques-uns au temps de l'esclavage. Est-ce que c'est une question prégnante aussi à la Réunion oui, je pense que c'est une question prégnante. Alors vous savez, nous, La Réunion, on est appelé « île du vivre ensemble ». Mais ce vivre ensemble, il s'est construit à partir d'une domination d'un peuple sur un autre. Il s'est construit à partir, je le disais tout à l'heure, d'un crime contre l'humanité. Donc il s'est construit à partir de l'esclavage, puis de l'engagisme. Et puis en 1946, donc, on accède à la départementalisation et on pourrait croire que ça y est, on est tous égaux et que tout va bien. Eh bien non, évidemment, je, je ne vous apprendrai rien. Mais dans les années 60 et 70, notamment, à La Réunion, nous avons connu de nombreux scandales qu'il est important, je pense, de rappeler ici. Premièrement, je pense à, à l'ordonnance de Bré, mais qui ne concernait pas seulement La Réunion, qui concernait les Outre-mer en général. Donc elle a été prise dans le contexte de la guerre d'Algérie en 1960 et c'était une ordonnance qui était conçue comme une mesure pour contribuer à la sauvegarde de l'État. Il était question de réduire au silence, d'éliminer dans les départements d'outre-mer toute agitation politique pouvant conduire à des revendications d'autonomie et d'indépendance. Les forces de gauche et d'extrême-gauche étaient particulièrement ciblées et donc ainsi ce sont principalement des membres et sympathisants du parti communiste et des militants anticolonialistes qui ont été déplacés, déportés, contraints à l'exil dans l'Hexagone. Même notre musique, le Maloya, qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO, Maloya était très mal vu à l'époque, il était joué en misouk, comme on dit chez moi, ça ne s'est pas arrêté là. Je pense aux enfants de la Creuse. Vous avez peut-être entendu parler des enfants de la Creuse. Ce sont donc des petits réunionnais déportés entre 1962 et 1982, sur des mensonges. Parce qu'ils ont été déportés, on avait dit à leur famille, ils pourront revenir tous les ans, c'est une chance que vous leur offrez d'avoir accès à l'instruction, à la culture française. Et on a trompé de nombreuses familles comme ça. Donc, ces enfants ont été arrachés à leur famille. Bien souvent, en Hexagone, ils ont vu leur identité effacée. Certains ont changé d'identité. Certains ne sont jamais revenus. Certains n'ont jamais revu leurs proches. Ils se sont vu attribuer un nouveau nom. Et ils ont parfois servi de travailleurs forcés, hein, d'esclaves, euh, chez les habitants qui les hébergeaient. Certains se sont suicidés. C'est vraiment... Euh, beaucoup n'ont pas réussi à surmonter ce traitement ignoble. Et dans la liste des ignominies, je rajouterai peut-être quelque chose qui est un peu moins connu, qui, qui commence à, à être bien connu à La Réunion, mais on parle d'avortement forcé. Entre, enfin, dans les années 1960 et 1970, donc l'avortement était interdit en Hexagone. Et à La Réunion dans une clinique orthopédique de l'Est de l'île, de nombreuses femmes ont été stérilisées et ont subi des avortements à leur insu les médecins qui ont été incriminés après ont assuré avoir agi sur ordre de la sécurité sociale donc en fait la France interdisait l'avortement mais pas chez les femmes noires on va dire ça comme ça le tribunal s'est déclaré incompétent hein, pour juger une telle affaire et la fraude massive à la sécurité sociale